Le 9 novembre, je suis arrivé en Estonie pour éviter le deuxième confinement français qui me saoulait et pour pouvoir vivre ma vie un petit peu comme avant. Mais dans le même temps, ça m'a aussi permis de me retrouver dans mon travail, de refixer mes priorités et de redécouvrir mon métier malgré le fait que je l'exerçais déjà depuis 5 ans. Depuis que j'ai été en Estonie, j'ai regagné de la régularité, j'ai réussi mon défi une vidéo par mois que j'ai prolongé sur un deuxième mois tout en réussissant à nouveau et je suis assez fier de ce que j'ai réalisé. Mais la fierté n'est pas tout, il y a également des bilans à en tirer, des bilans qui passent nécessairement pour les statistiques les statistiques qui intéressent tout le monde, bien entendu, comme d'habitude. Hein, football, vie de tous les jours, les statistiques, c'est la vie. Et je tiens à vous les présenter aujourd'hui. Donc allons voir ce que j'ai réussi à faire depuis que je me suis remis la tête à l'endroit et faisons le bilan de ces deux mois sur Twitch et sur YouTube. C'est parti les amis Donc, donc, depuis que je me la suis donnée, depuis que j'ai repris YouTube sérieusement ces derniers mois, j'ai cumulé un nombre de vues qui est à mon sens très correct et limite un des plus élevés que j'ai fait de ma vie. Donc, on va analyser les vues, leur provenance, le nombre d'abonnés que j'ai gagné, les visionnages, les sources de visionnage et à la fin également, je vous dirai combien ça euh, tout ceci a généré de chiffres d'affaires, de chiffres d'affaires bruts, mais on verra également ça à la fin, il n'y a pas de problème. Voici combien ma euh, chaîne principale, Zach Nani, a généré de vues depuis le 13 novembre. Donc, le 13 novembre novembre ça a été la première vidéo de mon moi une vidéo par jour pendant un mois donc c'était l'histoire sur le SDF qui nous avait arnaqué avec Marie d'accord donc depuis ce 13 novembre et jusqu'au 11 janvier donc hier parce que là au moment où je tente cette vidéo nous sommes le 12 donc les données du 12 n'ont pas encore été totalement consolidées ma chaîne a généré 5 millions de vues pour une durée de visionnage de 543 000 heures une durée de visionnage moyenne de 6 minutes 32 49 millions d'impression quasiment et un taux de clic par impression de 7% je sais pas ce que ça veut dire même si ça fait 5 ans que je fais ce métier bref Bref, donc du coup, je suis assez content sur quasiment deux mois pile. Donc on est sur 60-62 jours à peu près. 5 millions de vues, c'est très correct. Enfin, c'est même très très bon. Ça fait quasiment deux millions et demi de vues par mois. C'est un chiffre qui est à mon sens vraiment ok. Je suis très content de mes statistiques, d'accord C'est cool parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont découvert ou redécouvert grâce à ça. Et au niveau euh, de la source de vues, comme d'habitude, vous voyez, ça diffère grandement. Les fonctionnalités de navigation. Donc regardez, les fonctionnalités de navigation qui cumulent le trafic qui vient de l'écran d'accueil. Donc c'est quand vous connectez sur YouTube vos premières vidéos que vous avez sur votre bandeau euh, sur le flux des abonnements donc euh, votre onglet abonnement ou les autres fonctionnalités de navigation c'est ça qui cumule du coup la plupart de mes vues avec 72% quasiment 71,4% qui proviennent de ça je trouve ça impressionnant quand même hein. et euh, de toute façon on en avait déjà parlé dans la vidéo l'année dernière où j'avais déjà fait un bilan euh, pareil les gens ne consomment plus pareil sur YouTube et YouTube nous oriente plus que jamais sur le contenu qu'on regarde par exemple moi aussi je suis un gros consommateur de contenu YouTube et je vais quasiment plus dans mon onglet abonnement et je pense que c'est aussi votre cas par contre ce qui vient en suggestion et sur page d'accueil, c'est souvent le contenu que je vais regarder. Et c'est de cette manière que je vais découvrir des choses, tu vois. Je vais très peu dans l'onglet tendance à titre personnel. Et par exemple, il y a des tonnes de chaînes où je suis abonné. Et vu que je vais plus trop dans ma chaîne dans mon onglet abonnement, bah du coup, ces chaînes ne me sont plus du tout proposées dans mon fil d'accueil parce que j'ai arrêté de regarder 2, 3, 4, 5 de leurs vidéos. Donc c'est assez dur, tu vois, de survivre sur YouTube en 2020-2021, parce que tu peux avoir un nombre, enfin un chiffre d'abonnés très élevé, mais le nombre de personnes qui vont recevoir tes vidéos seront genre trois à quatre fois moins élevé que ce chiffre d'abonnés total. C'est pour ça que. Moi à la rigueur là j'ai 450 000 abonnés presque Je pense que je dois avoir une base d'à peu près entre 100 et 200 000 personnes qui regardent plus ou moins ma chaîne De toute façon on va le voir un peu plus tard Mais je pense que c'est la base d'utilisateurs encore actif et que j'ai perdu pas mal de gens Entre ceux qui ont arrêté de me suivre, entre ceux qui ont arrêté de suivre peut-être Call of Duty Entre ceux qui sont euh, je sais pas, euh, qui ont abandonné Youtube, d'autres Franchement c'est un peu glauque ce que je vais dire mais je dois aussi avoir des gens qui sont décédés Tu vois depuis dans ces abonnements Donc franchement il y a de tout et de rien et euh, ce n'est pas vraiment significatif C'est pour ça que des chaînes avec beaucoup beaucoup d'abonnés ne sont plus trop significatives enfin c'est plus des chiffres qui veulent dire grand chose des années après. Donc 70% viennent du coup des fonctionnalités de navigation. Les suggestions, donc euh, les suggestions tu connais c'est quand tu regardes une vidéo en haut à droite c'est euh, à suivre ou alors euh, tu vois les vidéos sur la barre à droite quand tu regardes quelque chose, bah c'est les suggestions qui viennent d'ici. Donc c'est 11% de mes vues 600 000 vues sur 5 millions au total euh, quasiment, donc euh, c'est plutôt pas mal ça veut dire que dès que des gens ont regardé des vidéos Call of Duty ou Call of Duty Cold War qu'ils ont vu certaines euh, de mes vidéos popées à côté bah ça veut dire qu'ils ont suivi. Après ça peut aussi venir d'une de mes vidéos à moi. Donc c'est-à-dire que tu peux regarder une de mes vidéos et cliquer sur une suggestion de vidéo qui est aussi à moi. Ça veut dire que tu as regardé deux fois Zach, ça veut dire que tu me vois un amour qui est peut-être... Très correct. Voilà, ça me fait plaisir de me dire que vous regardez Zach plus Zach. Ah, de vidéos d'affilée, ça me fait chaud au cœur. Les recherches YouTube. Alors, les recherches YouTube, c'est tout ce qui va concerner les tags et compagnie. Donc, ça veut dire que quelqu'un aura cherché mon nom, d'accord euh, Donc, euh, Zach Nani. Ou alors, aura cherché des vidéos en rapport avec Call of Duty Black Ops Cold War. Ou alors, euh, un thème que j'aurais fait, hein, sait-on jamais. Imaginons que quelqu'un a recherché des vlogs. Par exemple, vous avez rappelé la série Vlog Estonie, tout ça. Si quelqu'un a cherché et est tombé dessus, bah, ça représente malgré tout, bah, moins qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a 5, 6 ans, c'était plus important d'avoir des des tags, des recherches YouTube euh, qui étaient euh, mises en avant d'une certaine manière qui faisait que euh, quand l'utilisateur cherchait ses vidéos, bah, c'est ce qui allait générer pas mal de trafic alors qu'à l'heure actuelle, la façon dont ils consommaient YouTube bah, c'est de moins en moins important, limite en fait avec ces 5%, j'aurais pu sortir des vidéos sans tag, avec rien du tout, juste le titre, le titre qui fait déjà partie du référencement et euh, j'aurais fait à peu près le même nombre de vues, ça m'aurait pas changé grand chose, voyez-vous, donc euh, les recherches YouTube sont de moins en moins utilisées et euh, de moins en moins significatrices, euh, significatives pardon, dans les vues totales que tu vas faire parce que ça va plutôt être les suggestions que YouTube va t'apporter qui vont générer du trafic et c'est ce qu'on va retrouver du coup dans les fonctionnalités de navigation. Page de chaîne, bah 300 000 vues, c'est plutôt pas mal. Page de chaîne, vous voyez, ça veut dire que c'est des gens qui ont euh, vu une vidéo en venant sur ma chaîne directement. Donc c'est par exemple, tu vois, quand t'arrives sur ma chaîne, t'as une vidéo à l'accueil, ça c'est moi qui choisis laquelle ça va être. Donc euh, je peux choisir une vidéo pour les nouveaux abonnés ou euh, pour euh, les anciens, ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et qui arrivent. Donc euh, c'est plutôt pas mal de se dire qu'il y a quasi 300 000 vues. Ça veut pas dire qu'il y a 300 000 personnes, mais 300 000 vues euh, provenant de 100, 150, 200 000 personnes qui sont allés directement sur ma chaîne et qui ont regardé une vidéo. Ça par contre c'est une stat qui fait plaisir parce que ça veut dire que ma page de chaîne attire du monde et génère du coup un trafic qui est quand même intéressant. La team notif, euh, voilà euh, quand je sors une vidéo vous êtes très bruyant, euh, first ma couille ma bite, euh, tout ça nanana c'est qui le premier etc par contre bon euh, voilà euh, quand je sors une vidéo vous m'apportez que euh, 90 000, euh, 82 000 vues sur 5 millions. Merci, oh, parce que bon c'est déjà énorme hein, 82 000 vues on s'entend, mais euh, bon vous vous doutez bien que c'est un total euh, au final qui est pas euh, super significatif. Je pas dire jusqu'à ridicule mais je pourrais limite m'en passer. Ça veut dire globalement que par contre tu vois il doit quand même avoir beaucoup de personnes qui reçoivent une notif et qui après vont la voir ailleurs sans forcément cliquer sur la notif, donc peut-être que ça rentre pas dans les statistiques de cette manière. En tout cas la team notif chez Zach, euh, tout du moins peut-être que chez certains youtubeurs c'est différent, ce n'est pas super significatif. Après il y a les autres fonctionnalités YouTube, euh, comme les vues obtenues grâce aux promotions de partenaires ou le tableau de bord. Bon bah ça je sais même pas trop ce que c'est, 68 000 vues. Et après, il y a plein de vues euh, directes qui viennent, euh, donc externes, ça c'est par exemple quand je poste mes vidéos sur Twitter ou sur Insta, 28 000 vues euh, comme d'habitude. Franchement je l'ai déjà dit, c'est très difficile, par exemple des fois j'ai des tweets qui ont des euh, genre euh, 90 ou 100 000 impressions avec un lien dedans, clique sur le lien je vois euh, 300. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle ma chaîne YouTube peut s'auto-vivre et je ne poste même plus mes propres vidéos sur mon Twitter ou sur mon Insta et c'est réellement des sources de trafic qui sont très... Surcoté à mon sens parce que les réseaux sociaux, ils ont créé une façon de consommer les contenus dessus qui fait que c'est très difficile de te faire passer d'une plateforme à une autre. Et je suis sûr que vous-même, vous pouvez témoigner. Je suis sûr que votre youtubeur préféré, quand il poste une vidéo sur Twitter, vous cliquez très rarement sur le lien du tweet. Peut-être que ça va vous faire aller sur YouTube directement pour aller voir la vidéo, mais de manière globale, les trafics externes, c'est vraiment pas énorme, donc c'est un peu euh, négligeable entre guillemets. Maintenant, d'où sont venues mes vues pendant ces euh, deux mois Allons voir la situation géographique. Situation géographique, comme on pouvait s'en douter, 85% de mes vues proviennent des frérots français. Cocorico, les gars, ça fait plaisir. En plus, on peut voir la durée de visionnage par pays. Donc, j'ai une durée de visionnage moyenne de 6 minutes 32. C'est une très bonne durée de visionnage. Franchement, c'est une très très bonne durée de visionnage. Une... C'est-à-dire que dès que quelqu'un clique sur ma chaîne, euh, euh, enfin, sur une vidéo, pardon, il regarde 6 minutes 30 en moyenne. C'est très respectable. J'en suis très très satisfait. Et euh, les Français regardent 6 minutes 35. Après, bon, bah, vous voyez, ça dépend d'où proviennent les vues. Ça peut descendre, ça peut monter, mais ce sera pas hyper significatif. Mais globalement, 4 millions 200 000 vues, 230 000 vues proviennent de France 300 000 quand même pour les frères belges hein. donc euh, SO à vous pareil pour les Suisses et Canadiens les Réunionnais les Marocains Algériens on est ensemble donc euh, vous voyez il y a plein de durées de visionnage qui diffèrent selon les pays il n'y a pas trop d'analyse à faire hein. c'est pas parce que les Belges regardent 15 secondes de moins mes vidéos et euh, les Suisses une seconde de moins que les Belges que wow, ça veut dire quelque chose non c'est juste intéressant de se dire qu'on a du public un peu partout dans le monde juste quand on descend je vois quand même que sur mes 5 millions de vues il y a 7000 qui pourraient être d'Espagne et il y a plein de pays qui sont un petit peu différents tu vois des Français à l'étranger qui suivent Zach par exemple regarde les Français oh. Portugal, parce que c'est pas trop des Portugais, tu le regardes surtout à la durée de moyenne de visionnage. Si c'était des Portugais qui étaient tombés sur mes vidéos, il y aurait une durée de visionnage qui serait moindre. Donc c'est vraiment des Français au Portugal qui ont regardé Zach, des Français aux états unis il y a également des... Regarde, voilà, par exemple, les, les Côte d'Ivoire, le pays de Joël, bah, ces mecs-là ne m'aiment pas. 2000 vues, 4 minutes 58 de durée moyenne de visionnage. Là, il y a 1 minute 35, c'est-à-dire que les Ivoiriens, mais ils ont pas trop kiffé mes vidéos, malheureusement. Et attends, venez, on descend pour voir en bas, Estonie. Donc il y a 700 vues qui viennent d'Estonie, 3 minutes. Et ben bah là, par exemple, ça peut être des Estoniens, parce que peut-être je faisais des vidéos depuis l'Estonie, donc des Estoniens qui ont regardé mes vidéos mais qui n'ont pas trop compris où c'était du français ou autre, donc ils sont passés à autre chose rapidement. Ça, par exemple, c'est significatif. 600 israéliens, 600 vues d'Israël, et puis après, voilà, grosso modo, il y a beaucoup, voilà, 87 vues d'Ukraine, 66 vues du Mali, 51 vues de Corée du Sud. Bon, écoute, si vous êtes un des Français de Corée du Sud qui regarde mes vidéos, bah dédicace à vous, c'est peut-être Papsan. Papsan, on te dédicace, on t'aime bien. H du spectateur Alors souvent, avant de cliquer dessus, quand on n'aime pas un youtuber, les gens lui disent « moi, j'ai les statistiques, et même si elles sont pas toujours représentatives, elles sont corrélées par euh, ce que je vois en vrai quand je croise des abonnés. Je n'ai, à titre personnel, pas une communauté d'enfants. J'ai une communauté qui est concentrée sur du 17-24 ans. Et c'est ce que, en tout cas, les stats confirment. J'ai 1,5% de gens qui ont entre 13 et 17 ans qui regardent mes vidéos. Après, il y a quand même un petit apostrophe à mettre. Beaucoup de personnes créent un compte YouTube et me disent qu'ils sont majeurs pour pouvoir regarder tous les contenus. Donc, c'est pas super représentatif, mais ça veut pas non plus dire que il euh, y aurait 40% de 13-17 ans cachés et qu'en réalité, c'est totalement euh, pipé, voilà. Donc il euh, y a 45% de 18-24 ans, c'est exactement ce qui est corrélé quand je rencontre des gens au PGW, euh, bon, pas plus trop maintenant, avec le coco, tu connais, mais quand je rencontre des abonnés dans la rue, etc. En général, j'ai une commu euh, d'étudiants ou euh, de jeunes actifs. Voilà, c'est ce qui euh, me regarde et ça me fait super plaisir, hein, parce que de toute façon, j'ai pas l'impression que j'ai un contenu qui est spécialement dirigé euh, pour les enfants, mais euh, ça me satisfait de, de, de voir ça, parce qu'on est à peu près le même âge, et je dirais même que certains ont grandi avec moi, voilà, parce que ça fait 5 ans que je fais des vidéos maintenant, et c'est quand même satisfaisant de, de, de voir ça. Donc 44% 8% de 18-24 ans, un petit 38% de 25-34. Les trentenaires, on vous aime quand je vanne Joël, ça doit pas trop vous plaire, du coup. Et euh, ensuite, bon, bah des pourcentages 35-44. Je suis pas sûr qu'il y ait 5% de 45-54 ans. Si vous avez 50 ans et que vous regardez mes vidéos, bienvenue. Je <rire> sais pas quoi vous dire, en tout cas ça me fait plaisir. Je <rire> pensais pas que Zach transcendait au travers euh, les âges. En plus, le pire, c'est quand on regarde les watch time, c'est loin d'être ridicule. C'est à peu près toujours la même chose, tu vois. C'est plus ou moins toujours plus de 6 minutes. Il a que les chiards là qui, qui regardent 5 minutes 37. Allez à l'école, hein. m'emmerdez pas, regardez pas mes vidéos en enfoiré. Non, ça, va. on y mais en tout cas, je vois que les âges les plus représentatifs, globalement, quand on, on compte, il y a plus de 80% qui ont entre 18 et 34 ans. C'est la cible. Sexe du spectateur, on se le fait en très rapide. Hein. Aucune nouveauté, aucune surprise. Bam 97,6% sont des hommes, 2,4% de femmes, les femmes regardent un peu moins que les hommes au niveau de la durée de visionnage, c'est pas super intéressant, on s'en doute c'est bien, je ne fais pas des vidéos dédiées aux femmes, donc ça m'étonne pas. État d'abonnement, donc, état d'abonnement les amis, euh, ça c'est super intéressant, regardez sur les 5 millions de vues que j'ai fait, et c'est à, à peu près comme l'année dernière, comme on le regardait, 2 millions et demi proviennent d'abonnés, donc 53% de mes vues proviennent de gens qui sont déjà abonnés à ma chaîne, et ça c'est toujours la même chose, 2 millions et demi de vues également, donc 2 325 986, 46,7% proviennent de gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et ça c'est un phénomène qui est aussi apporté par ce que YouTube a fait dans leur page d'accueil il y a énormément de personnes ou de contenus que vous suivez dont vous pouvez avoir les suggestions et les vidéos qui sont mises en avant dans votre page d'accueil même sans être abonné à la chaîne c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens je suis sûr que là vous regardez cette vidéo ça se trouve que vous regardez souvent mes vidéos mais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne pour une raison X ou Y donc dans ce cas là maintenant si vous m'écoutez bah, abonnez-vous monde d'enfoiré, hein, il faut monter les stats mais en dehors de ça c'est très intéressant de se dire qu'il y a la moitié de mes vues qui proviennent de gens qui ne sont pas abonnés c'est ce qui fait que en fait mon nombre d'abonnés total est totalement pas significatif parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mes 450 000 il y en a plein qui sont inactifs il y en a plein qui auraient été de me regarder il y en a plein qui continuent de me regarder mais qui regardent pas toutes les vidéos mais il y a encore des centaines de milliers de personnes ou des dizaines de milliers plutôt je dirais pas des centaines de milliers qui suivent mes vidéos sans être abonnés à ma chaîne donc c'est réellement assez marrant de se dire que il y a quand même bah, quasiment une vue sur deux qui provient de gens qui pff, ne sont pas abonnés du tout parce que en parlant d'abonnement on peut également regarder source de l'abonnement et ça c'est assez intéressant C'est de moi m'ont apporté 16 400 abonnés et pour être plus précis 20 000 480 nouveaux abonnés, donc c'est des gens qui se sont dit oh tiens, Zach il est cool, on va s'abonner et j'ai perdu 4080 abonnements, donc ça veut dire c'est des gens qui ont vu les suggestions de mes vidéos, qui ont arrêté de me suivre pour X ou Y, ou alors c'est des comptes clôturés, donc il euh, y a des comptes clôturés YouTube qui sont un peu vieillots et que du coup euh, YouTube efface comme ça, supprime, dit bon bah voilà, ce compte il a pas, il s'est pas connecté depuis 5 ans, bah salam, ou alors il y a simplement des gens qui ont dit bah ok je peux plus voir ça sale gueule, euh, je dégage de cette chaîne. Ça arrive, pourquoi pas, ou alors Call of Duty ne m'intéresse plus, ou X ou Y. Mais en tout cas, on voit un change, donc euh, le 16401, c'est la différence entre le nombre d'abonnés gagnés et le nombre d'abonnés perdu Tant que ton change est positif, tu progresses. Voilà, je t'apprends rien. Et au niveau de, euh, de, de, de, de la source, voilà, de l'abonnement, bah, euh, la plupart viennent de pages de lecture YouTube. Donc, abonnement souscrit à partir du bouton s'abonner, figurant sur la page de lecture des vidéos. Donc, quand tu as les vidéos, en dessous, il y a le petit s'abonner. C'est majoritairement pour 80% de là que les gens s'abonnent. Après, il y a un petit 1500 de gens qui sont venus sur ma chaîne et qui se sont abonnés. Et euh, recherche YouTube et ainsi de suite. Donc, quand vous tapez une chaîne, et bah, ça peut vous mettre la chaîne en tout début sur la recherche. Avec un petit s'abonner, bah, il y a 1500 qui viennent d'ici. Et puis pour le reste, j'ai perdu donc voilà regardez compte clôturé compte clôturé par exemple j'ai euh, perdu 200 abonnés qui sont des comptes clôturés voilà donc 200 sur les 4080, ça veut dire que y a 3800 personnes qui se sont désabonnées de moi donc euh, à partir de ma chaîne YouTube donc c'est-à-dire que par exemple il y a 1800 personnes qui sont allées sur ma chaîne YouTube et qui se sont désabonnées. 939 qui en regardant une vidéo se sont désabonnés et ainsi de suite bon il y a pas de souci hein, c'est le roulement naturel moi ça me dérange pas du tout que des gens ne me regardent plus pour X ou Y raison c'est pas grave moi je suis plutôt concentré sur les gens qui m'ont découvert alors playlist bon ça c'est les playlists hein. comme d'habitude j'ai créé des playlists avec euh, certaines de mes vidéos dans ya euh, « Best of Radio Sex et Street »,« Z-Story »,« Vlog »,« Vidéo à thème »,« Vidéo Black Ops Cold War ». Bon, c'est pas super significatif, les gens ne regardent plus trop des playlists à l'heure actuelle, donc ça m'intéresse pas. Par contre, un petit truc qui est super intéressant, et ça c'est assez cool, le type d'appareil, regardez, sur les 5 millions de vues, et ça, ça peut vous intéresser pour, je sais pas, des études ou quoi, 3 millions proviennent de téléphones, de Téléphone, 60% des vues et YouTube proviennent de gens qui regardent YouTube sur leur téléphone. Et seulement 20% sur ordinateur. Moi, je fais partie des gens qui regardent que sur ordinateur, quasiment, quasi pas sur téléphone. Et j'ai été impressionné de voir autant de gens qui regardent depuis leur téléphone. D'ailleurs, c'est assez drôle de se dire que les gens qui regardent sur leur mobile ont une durée de visionnage moyenne qui est moins élevée que les gens qui me regardent sur PC. Les gens qui me regardent sur PC ont 7 minutes 8 et les gens sur mobile 5 minutes 53. Peut-être parce que sur mobile, tu peux recevoir un message ou peut-être parce que tu as envie de passer vite à autre chose ou autre. Mais c'était très intéressant de voir euh, ce rapport, donc 60% sur mobile, 20% sur ordinateur, et le reste est euh, éparpillé, quand même un petit 500 000 vues, un petit demi-million de vues qui me provient de gens qui me regardent sur une console. Il y a également les téléviseurs et les tablettes, c'est assez classique. Plus tu me regardes sur un truc où c'est chiant à switcher de vidéo, et plus ça va durer longtemps. Hein. Quand je vois que les mecs sur téléviseur me regardent 8 minutes 45, en moyenne, bon, bah écoutez Utilisez plus vos Smart TV quoi <rire> ça fait plaisir en tout cas voilà 60% des vues sur mobile c'est aussi pour ça que à des moments il euh, y a des gens qui vont pas voir toutes les différences quand il peut y avoir des petits soucis de son ou de vidéo parce que sur mobile c'est un format qui est plus petit donc du coup si ta vidéo est moins fluide ça peut se voir un petit peu moins que si t'étais sur un gros ordinateur voilà tout ce que j'ai à en dire euh, c'est assez cool de savoir que enfin euh, de savoir d'où ça vient tout simplement et donc voilà voilà voilà pour euh, les vues générées sur YouTube on va faire maintenant le passage sur Twitch d'accord mais j'ai également ma chaîne replay et donc on va passer sur la chaîne replay et donc ma chaîne replay que j'ai relancé euh, depuis le fait depuis euh, aussi à peu près la même date hein, l'estonie m'a fait gagner de la régularité en stream et m'a fait relancer cette chaîne qui était totalement morte elle est passée de 65 000 à quasi 74 000 abonnés donc je suis très content 9 000 abonnés gagnés sur la chaîne replay elle a aussi fait quasi un million de vues donc euh, a aussi ajouté aux 5 millions que j'ai fait de ma chaîne principale et donc euh, là c'est pareil fonctionnalité de navigation suggestion de vidéos et compagnie bon je vais pas les refaire tout tout toutes mais c'était quand même assez intéressant de se dire que la durée moyenne de visionnage sur ma chaîne replay est plus élevée que sur ma chaîne principale mais c'est aussi influencé par le fait que il y a certains replays, notamment Football Manager ou euh, mes euh, euh, Let's Play sur Pokémon qui euh, durent plusieurs heures, donc c'est assez intéressant, enfin c'est assez normal de voir que il y a un, une durée de visionnage plus longue parce que les vidéos proposées dessus sont plus longues. Donc euh, voilà, c'était juste pour un petit SO à la chaîne replay qui s'est totalement relancé et qui fait plaisir. Il y a en général une vidéo Black Ops Cold War à midi et un long replay euh, en fin d'après-midi selon ce que je fais sur le moment ou en ce moment en stream. Donc merci à tous ceux qui me suivent sur la chaîne replay, c'est pour ceux qui veulent toujours plus de Zach ou qui suivent mes streams de près ou de loin. Car en parlant des streams, regardons les statistiques inhérentes au stream depuis le 11 novembre, le jour où j'ai fait mon premier stream en direct d'Estonie, on peut dire que mes statistiques ont été très très très intéressantes et que j'ai été très actif. 952 spectateurs de moyenne, c'est boosté par Radio Street en partie, hein, parce que regardez les jours, donc là les grandes barres, c'est les dimanches, regardez, c'est euh, des jours où je veux faire plus de viewers parce que bah il y a Radio Street, sachant que Radio Street fait 4000 viewers et qu'en général je stream aussi le dimanche, bah en fait ça va se diluer entre les deux, ça va donner par exemple une moyenne de viewers, par exemple ici à 1839, des 3-4000 qu'il y avait pendant Radio Street et euh, les euh, 8-900 que je peux avoir pendant mes streams perso bah tu coupes la poire en deux ça va donner à peu près ça. Le reste c'est des jours sans Radio Street où je fais quand même souvent bah, des scores honorables je trouve donc le fait que j'ai réussi à reconstruire un château de cartes sur Twitch me fait très plaisir parce que maintenant j'ai vraiment une audience qui me suit tous les jours voilà, c'est très très satisfaisant d'enfin se considérer comme streamer à plein temps. J'ai des jours à 800 spectateurs de moyenne, 700, 500, 700, des fois j'ai là ces derniers jours franchement j'ai eu pas mal de jours à 1000, regardez 800. Bon là c'est un lundi mais là 1187, 900, 833 voilà. Bon, franchement ces statistiques me font très plaisir, ça dépend de ce que je fais du jour. Je fais du Cold War, je fais du Pokémon, je fais du FM fais du react, je fais de radio, du radio street, c'est euh, assez euh, diverses et variées et ça donne des stats qui sont euh, franchement carrément pas mal. Moi une des stats qui me fait le plus plaisir c'est le temps euh, streamé. donc euh, en quasi deux mois j'ai envoyé 300 heures de stream, c'est très très élevé à mon sens, alors je sais que les sardoches et compagnie eux font ça en un mois, je suis pas sardoche mais euh, voilà à part regarder ça le, euh, le 17 et le 18 décembre qui était mon retour euh, donc ça c'était mes jours de retour d'Estonie, j'ai quasi pris aucun euh, jour off euh, sauf euh, par exemple là, le vendredi 4 où j'ai pas trop streamé ou pareil le lundi 23 mais euh, globalement, Normalement, Je stream quasi tous les jours. Il y a des grosses journées où je vais faire 7h30 de stream, des journées où je vais faire 4h30, des journées où je vais faire 3, 4, 5, 6 heures. Voilà, ça dépend. Mais on est très, très, très actif et présent en live. Ça fait plaisir, ça se ressent sur les vues live ainsi que sur les minutes regardées parce que je trouve ça très satisfaisant de pouvoir dire que sur ces deux mois, même si je suis un streamer moyen, je dirais hein, 7, 800, 900 viewers, voilà 500, 600 des fois, ça dépend. Bah, euh, j'arrive à quand même fédérer en euh, deux mois. En partie également grâce à Radio Street, on s'entend 323 500 spectateurs uniques et je trouve ça énorme. Vraiment, on peut pas se rendre compte, tu vois. T'sais, tu vois un gars qui fait 6 700 vues tu te dis bon bah ok. Il y a peut-être quelques milliers de personnes qui le regardent, mais c'est pas quelques milliers, c'est quelques centaines de milliers. Et ça fait très très plaisir. Donc on a été, euh, voilà, on a regagné en re régularité. Je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit, mais euh, que ce soit YouTube ou Twitch, j'ai assuré et on espère continuer ceci à l'avenir. Et maintenant arrive la question de combien tout ceci a généré. Je vais pas vous montrer les chiffres exacts euh, cette fois-ci pour des raisons un petit peu personnel, mais je vais vous donner une estimation qui va euh, voilà plus ou moins vous satisfaire. Disons que Twitch et YouTube m'ont rapporté à peu près la même somme, d'accord Peut-être un peu plus pour YouTube. Et tout ce beau bazar a généré un peu moins de 20 000 balles de chiffre d'affaires. Voilà, 20 000 balles en deux mois de chiffre d'affaires généré Twitch plus YouTube. Sachant que moi, sur mes sources de revenus, je vous ai déjà dit, c'est multiple. Il y a les émissions, il y a également les opérations commerciales, etc., qui sont différentes. Donc quand je fais une intro, quand je fais euh, un partenariat à long terme, donc comme par exemple Légion Lenovo qui sponsorise ma chaîne, ou le vel-up qui m'a suivi pendant un long moment. Bref, ça a généré du coup à peu près 20 000 euros de CA. Après, je paye des charges dessus. Il y a aussi un compte société. Il y a plein de trucs qui font que je n'ai pas touché directement cette somme, mais c'est ce que ça a généré. Donc, pour les plus friands qui veulent savoir ce qu'on m'a donné ces deux mois de charbon, bah voilà ce que ça a donné. Donc voilà, euh, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je pense que vous voyez, ici, si j'ai maintenant 1700 subscribers, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite analyse de statistiques, ce petit bilan des deux mois. Vous a plu On pourra refaire un bilan dans l'année, vu que je compte continuer sur un rythme peu près similaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait, hein, voilà, ça fait super plaisir, et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous